La scénérale de de 1900 a fait passer les heures de travail à 10 heures par jour pour tous et toutes les entreprises, Tu 70 heures par semaine, par carte ciel, cette fois sera appliquée de façon progressive, euh, par étape, en euh, plusieurs années. Le capital qui alimente tous les jours les usines nourrit l'ouvrier lui-même. La production dépend de la conjoncture. Demain, ce mouvement peut s'arrêter. Et privés d'emploi du jour au lendemain, les ouvriers viendraient faire la queue devant les usines pour offrir leurs bras au rabais. <rire> Mais la réglementation du travail des femmes, des enfants, nous met des entraves inutiles, trop étroites, nuisibles, surtout aux intéressés qu'on veut défendre. On empêche les patrons de les employer. C'est la première fois qu'une limitation du temps de travail est imposée à tous les employeurs comme dans tous les secteurs. Heureusement, <rire> et, et, et, nous devons passer des accords avec les inspecteurs de travail pour qu'ils accordent des dérogations, notamment eux nous jugeons non légitime l'intervention de l'État dans la définition de la durée du temps de travail qui ne devait pas être, selon lui, que du, de la simple négociation entre les salariés et les employeurs comme c'était le cas auparavant. Nous qualifions le partage du temps de travail d'idée fausse et dangereux. L'État n'a pas à intervenir dans les relations contractuelles entre le patron et le L'œuvre d'émancipation sociale à laquelle nous collaborons tous avec la même sincérité se précise chaque jour davantage dans sa grandeur et sa pureté. Les assises ouvrières qui commencent aujourd'hui à Montpellier laisseront, je n'en doute pas, une date mémorable dans notre organisation. Il en sortira une nouvelle forme, une nouvelle action qui nous assurineront plus sûrement vers la victoire. Pour cela, il est indispensable que tous les camarades réunis ici puissent s'exprimer librement, sans opposition, quelles que soient les opinions, quelles que soient les pensées, pour si conservatrices, réformistes ou anarchistes soient-elles. La discussion large et courtoise, a toujours été et restera toujours la meilleure méthode de travail pour des personnes qui se réunissent en progrès dans l'intention de faire de la bonne besogne. Nous avons devant nous, camarades, la préoccupation de l'idéal qu'il faut sauvegarder à tout prix. Mais ce sont précisément les moyens pour atteindre plus vite cet idéal. Qui peuvent parfois nous diviser légèrement sans jamais nous brouiller. Cet idéal, camarades, vous le connaissez. C'est la substitution à la société patronale et capitaliste d'aujourd'hui de la société de justice et de liberté de demain. C'est le remplacement d'une société dans laquelle le travailleur est affamé par les privilégiés. Par cette nouvelle société du travail dans laquelle le producteur vivra. Voilà, camarades, l'idéal qu'en dépit de la diversité des opinions qui peuvent être représentées ici, vous allez tous dépendre avec passion, mais dans le respect mutuel, de toutes les opinions sincères. Voilà, camarades, vous pouvez commencer. Votre congrès avec confiance, car en or, orientant de plus en plus le prolétariat vers la voie corporative et révolutionnaire dans laquelle nous marchons nous-mêmes, et en créant par votre cohésion toujours plus étroite la force qui renversera la forteresse capitaliste, vous préparerez une nouvelle société de bonheur et d'harmonie. Je propose maintenant, camarade, la nomination de la commission de vérification des mandats. Je suis le citoyen fort d'Avignon et je propose que l'on procède, comme l'année dernière à Lyon, aux nominations pour cette commission d'un délégué de chaque région. Je suis d'accord avec le camarade fort. Euh, je te demande néanmoins que l'on joigne à cette commission le bureau du comité confédéral et des membres euh, du comité d'organisation du concret. Ils pourront nous donner des renseignements plus précis relativement, relativement à l'application de la décision du dernier concret en ce qui concerne les syndicats confédérés. Qui vote pour S'il vous plaît, levez bien la main d'en haut, s'il vous plaît. Allez, levez, bien la, main, levez, bien la, main, levez bien la main. Et là, ben, c'est adopté à l'unanimité. la liste. Alors, les noms suivants sont proposés pour faire partie de cette commission. Région de l'Ouest, délégué Valandry de Toulouse. Région du Sud-Est, déléguée Bancheste de Lyon. Région du Midi, délégué Messier. Région du Centre, délégué Raymond. Région de l'Est, délégué Bourguil. Région de Paris, déléguée Payot. Et Région du Nord, déléguée Génie. Vous êtes tous d'accord Oui, oui Parfait Bien. Avis très important. Euh, pour pouvoir prendre part aux travaux du Congrès, il faut être adhérent à la Confédération Générale du Travail. Pour être adhérent à la Confédération, il faut remplir des conditions ou se conformer aux prescriptions suivantes. Premièrement, les fédérations de métiers ou d'industrie qui ne l'auraient pas encore fait, doivent envoyer sans retard leur adhésion à la Confédération. Deuxièmement, les syndicats fédérés par métier ou industrie dont la Fédération adhère à la Confédération sont admis au Congrès. Troisièmement, les syndicats fédérés par métier ou par industrie dont la Fédération n'adhère pas à la Confédération peuvent et doivent envoyer isolément leur adhésion à la Confédération. Quatrièmement, les syndicats pour lesquels il n'existe aucune fédération peuvent et doivent envoyer directement leur adhésion à la Confédération. Cinquièmement, les Bourses du Travail, conformément aux décisions du congrès de Lyon et afin qu'elles puissent prendre part à la discussion sur l'unité ouvrière, sont admises de congrès. Je me pose à cette condition. Nous opposons à cette condition. Fernand Pelletier, animateur des Bourses du Travail, considère la Fédération Nationale des Syndicats inutile et inefficace. Il considère qu'il fallait faire fortifier les Bourses du Travail. Plutôt que d'unir des organisations squelettiques. essentiel pour nous demeure la réalisation des travailleurs au sein des groupes du travail et dans les confédérations professionnelles. Camarades de ce qui est passé, nous avons déjà doté la réunion de nos confédérations et des groupes du travail. Peut-être. Je vais lire une déclaration de Fernand Pelloutier. Fernand Pelloutier cite Qu'est-ce qu'un syndicat Une association d'accès ou d'abandon libre sans président, ayant pour tout fonctionnaire, un secrétaire et un trésorier révocable dans l'instant D'hommes qui étudient et débattent les intérêts professionnels semblables Que sont-ils ces hommes Les producteurs, ceux-là même qui créent toute la richesse publique attendent ils pour se réunir, se concerter, agir, l'agrément des lois Non leur constitution légale n'est pour eux qu'un amusant moyen de faire de la propagande révolutionnaire avec la garantie du gouvernement. gouvernement. Oui, c'est marrant. Vous, ces syndicats partagent tous le même but, l'émancipation intégrale des travailleurs. Eh bien, c'est ça que faisons deux sections. Nous avons la section des fédérations et la section des bourses du travail. Qui vote pour le main, s'il vous plaît. Adopté. Bien, continuons. Euh, voici la liste des... Désolé, désolé camarade, avant de commencer, nous devons donner lecture d'une lettre que nous devions lire au Congrès des groupe du travail à Alger mais qui ne fait pas revenir trop tard. Enfin, enfin Jacobi, en... en... en... ce n'est peut-être pas le moment, vous avez trop euh, étard. Je me propose, je me propose de la lire maintenant. Merci. Aux citoyens, délégués, camarades et frères de misère grévistes en lutte depuis un mois pour défendre leur maigre salaire, vous adresse un appel à la solidarité pour les aider à vaincre leurs exploiteurs. Ayant épuisé nos faibles ressources, nous serions obligés de réintégrer notre bagne si le prolétariat ne lui vient pas en aide. Nous sommes résolus à lutter jusqu'au bout. C'est du fond des montagnes de l'Ardèche que 40 victimes vous crient au secours. Nous espérons que notre appel trouvera un écho parmi vous et votre obol, si faible soit-elle, sera la bienvenue. Nous avons du courage, mais il nous faut du secours. Notre victoire est à ce prix. Salut et merci à tous les congressistes et vive la solidarité ouvrière Oui. Faites preuve de générosité, de solidarité, avec qui, qui donne et combien, s'il vous plaît Je vois là-bas un franc. 4 sous. Nous aurons... Devons... Non, fois. non, je ne veux pas nous avoir. 1902, il n'y a pas d'euros, mais son franc entre nous. Nous continuons. 10 francs, 8 francs. C'est parfait, nous constituerons cette cagnotte salidaire à l'issue de la séance. On va juste chercher une boîte. <rire> ben, Voyons maintenant la nomenclature des organisations représentées au Congrès, ainsi que les équipes des travailleurs organisés au nom desquels elles parlent, avec quelques assesseur le camarade Amillo et le camarade Hauser, membre de la commission d'organisation. Merci. Voici la liste des organisations ayant adhéré au congrès et leurs représentants. Alger, typographe, représentant Messier. Agre, tailleur de pierre, représentant Parouti. Avignon, poupeur tailleur, représentant Ford. Amiens, ah travailleur du textile, représentant Desjardins. Autin, ameublement, représentant La Porte. Auxerre, métallurgie, représentant Perrin. Amiens, ah cuir et peau, représentant Morel. Angers, mécanicien représentant Loche, Avignon Cornelier représentant Ford. Arle, maçon, tailleur de pierre représentant Christin, Armentière, Muller représentant Ozer Avenis, l'association des employés représentant bourg Alençon qui représentant Pérelle. est acquitté, Dreyfus restera pour toujours sur l'île du diable. Moi, wow, Émile Zola, j'accuse J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir mené une enquête scélérate J'accuse les trois experts d'écriture d'avoir fait des rapports frauduleux et mensongers. J'accuse en fait le Conseil de guerre d'avoir violé le droit. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour, j'attends Émile vous êtes condamné à un an de prison demande La France est coupée en deux, la communauté juive s'engage, les intellectuels soutiennent Réfus, les, les marxistes refusent de le soutenir, les protestants sont partagés, enfin tout le monde s'évise, tout le monde s'apprend, demande l'Europe L'Europe demande des Alors Jean-Jaurès Tu ne dis rien pour couvrir un traître tout l'état-major se dresse impérieux menaçant le jury. C'est une sorte de coup d'État sourd et ignominieux pour tenter de noyer la pensée de la République sous un flot énorme et sale, sous un déluge de mensonges, d'injures et de fanatismes. Dreyfus est innocent. Il est le témoin, témoin lui-même de la lâcheté politique et du mensonge. militaire. Bien yeah Devant tant d'agitation, nous allons devoir, je le crains, procéder à la révision de ce procès. Monsieur le juge, oui, général, jamais nous n'accepterons de vous être trompés. Entendez bien, monsieur le juge. Non. Jamais. C'est une parodie de justice. Il faut une révision du procès. C'est une honte. Libérez Dreyfus, libérer, Dreyfus, libérez, Dreyfus ça nous vient, non Venez-vous <rire> ah, Bien bizarre <rire> Vous êtes <-t> ouais. <rire> reconnu <pursued> coupable de trahison, mais avec. Circonstance atténues. <rire> Vous êtes condamné à une nouvelle dégradation et à une seconde. Voilà. Vous étiez Et ça va durer comme ça pendant des années La France divisée en deux Les familles, les ouvriers, les bourgeois Eh oui Dreyfus sera se gracié seulement dix ans plus tard et acquitté seulement le 12 juillet 1906. Bravo, vous êtes acquitté. Enfin. <rires> et en et c'est donc dans cette période trouble de l'histoire qu'eut lieu le congrès de 1902 à Montpellier. D'ailleurs, je vois bien. Ah qui reprend sa place à la tribune. Oui, c'est ça. Ouais. Salut. Bonsoir, oui. Bonsoir. Bonsoir, oui. Camarades, jamais peut-être le conflit fatal entre le travail et le capital n'a atteint le degré d'activité où il est aujourd'hui. Vous apercevez la route que, de plus en plus, les esclaves du salariat veulent suivre pour arriver à leur intégrale émancipation. Oui, camarades, oui, je, suis là. je suis là. Chaque jour, grâce à tous les dévouements et à l'énergie des militants, se développe et s'éclaire la conscience du prolétariat organisé. Avec ce congrès du travail, une nouvelle étape est franchie. Un degré supérieur, est atteint aussi bien au domaine de l'organisation que dans celui de l'éducation ouvrière. Le congrès de Montpellier est bien à sa place dans ce processus naturel du prolétariat en marche vers un idéal de justice et de solidarité. Faisons notre possible chacun, chacun avec son tempérament, chacun avec ses moyens, pour que les résolutions prises aujourd'hui à Montpellier fasse partie du domaine de la réalisation et que ceux qui se sentiraient l'âme trop sensible, ceux qui redouteraient le danger de la lutte ou les épines du chemin, va bien s'effacer pour laisser passer l'armée révolutionnaire du prolétariat qui veut s'émanciper. Bravo, bravo. Bien, alors, je dois laisser le relais au camarade de Jacoby, citoyenne Jacoby, qui va être la présidente de séance, mais juste pour cet après-midi. Je vous infiniment. Vous avez la parole. Bien, camarades, je remercie très sincèrement le congrès de la faveur qu'il m'a faite en m'accordant la présidence pour cet après-midi. J'espère que la tâche ne me sera pas rendue trop difficile et que l'unité qui ressortira de nos assises sera un grand succès. Je regrette d'être la seule femme, ou presque, présente à ce congrès et je souhaite qu'à l'avenir, un plus grand nombre de femmes figurent. Et puisque les syndicats nous ont admises en leur sein pour porter les revendications de la classe féminine et soutenir nos luttes, j'escompte bien qu'à l'avenir, nous serons beaucoup plus nombreuses. Depuis trop longtemps, on nous donne à nous les femmes un salaire stupide, hein, sous prétexte pour le temps passé au travail, sous prétexte que c'est un salaire d'appoint. Mais la femme qui élève ses enfants, pèse son le loyer le même prix qu'un Elle a besoin de travailler, elle aussi, toute la journée, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et... Oui. <rire> pour de vrai sérieux, c'était la seule femme euh, de Bobby à ce époque là Hein Non, hein c'est deux. Deux, c'est tout oui. Voilà, réussie. Euh, Alors, heureusement, aujourd'hui, en 2022, ça va changer. On a enfin atteint l'égalité aux femmes. Au travail, dans les euh, entreprises, dans la société, dans la famille. Il euh, y a quand même le vide. Je ne fais pas partie des schémas convenus des hommes. Je ne suis pas de celles qui se taisent de celles qu'on fait taire avec un pain dans la gueule. Je brûle en permanence, pour tout, pour rien, pour personne. Je brûle, c'est tout. Je suis née un triangle d'or au creux du ventre, le cri dans les cuisses, la brûlure dans le sang, je suis née dans un cri cinglant. Je suis née femme, réceptacle du désir, ventre maison, Vénus politique, engagée jusqu'à l'orgasme. Je suis debout dans ta ville, et je m'adresse aujourd'hui à vous, mes sœurs, au sein de Jade. À celles et ceux qui se battent pour leur liberté. Je m'adresse à mes frères, mais aussi à toutes mes sœurs, frangines, cousines, routardes, bouineuses, pétroleuses, chercheuses de lune et soleil. Parce que j'ai des miroirs humains plein les jours. Parce qu'environ 97 000 femmes dans le monde ont été tuées en 2019 par leurs conjoints ou un membre de leur famille. Parce que cela signifie que chaque jour, en moyenne, 187 femmes sont tuées par un proche. Six femmes meurent toutes les heures. Parce que c'est à dégoûler. Parce que, au Salvador, les femmes ayant fait une fausse couche sont condamnées à la prison criminelle à perpétuité. Parce que Nabila, 14 ans, défigurée à la par son ami à cause de l'acroboté de son visage blanc Parce que les vierges pleurent en Libye dans la fumée de la mort et la du sang. Parce que je ne suis pas une poupée, une objet, un truc à baiser. Parce que questionner les moteurs de la violence d'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, bordel. Parce que je suis une fleur déracinée, pleine de goûts de tempête liquide. Parce qu'il faut retrouver la vie, merde. Oui, oui il faut, faut la retrouver. Parce que ce que je vous dis là ne sert pas à décorer les murs. Parce, parce que les rêves arrachés pour pleurer les morts. Parce que pour lutter contre, lutter contre les violences faites aux femmes, luttons contre le capitalisme et, et le système des pères. Parce qu'un autre, autre chemin est possible, allons-y. Police. Ouais, la salle était accordée sans aucune condition de surveillance policière. Et je trouve insultant qu'il y ait des agents à la porte. Ben bah oui, tout à fait. Lorsqu'on nous a autorisé à tenir le Congrès dans cette salle, la lettre du maire indiquait que le service de garde était à notre charge, qu'il y aurait un pompier de service, mais il avait été convenu avec le maire et nous avons sa promesse écrite qu'il n'y aurait pas d'agent de police. Alors au nom du maire et de la promesse qui nous a été faite, je vous demande de quitter les lieux sur le champ. De nous asseoir sur de véritables fortunes. <rire> Applaudissons au nationalisme. Il faut purifier cette humeur devant cette maladie. Rappelons-leur que la guerre est sainte et régénératrice. Donnons aux journaux les millions nécessaires pour les aligner demain comme des moutons derrière leurs drapeau. Comme nous disons depuis 30 ans, il faut Qu'un la solution que seuls les champs de bataille peuvent faire régner sur si les peuples indisciplinés. 洛杰 like de baïonnettes mises à sa disposition par le pouvoir. Ces mêmes baïonnettes soutenues par des fils de travailleurs ou des travailleurs eux-mêmes, il est juste que les syndicats cherchent à inculquer à l'ouvrier le sentiment que même sous l'uniforme, mis en face de grévistes, il n'oublie pas qu'il était un travailleur et qu'il serait là de frapper ceux qui luttent pour lui aussi. Quoique le soldat, il était ouvrier avant de porter la casaque. Il revient. Il redevient ouvrier dès lors qu'il la quitte. Son intérêt est donc d'aider la résistance ouvrière pour que de meilleures conditions de travail lui soient applicables. Camarades, souvenez-vous de ce que vous étiez avant d'être au régiment Songez à ce que vous serez lorsque vous le quitterez, syndiqués ou non. Amenez-nous vos camarades de la caserne seront bien reçus et voudront revenir. Qu'ils sachent que nous saurons agiter et créer l'agitation nécessaire. Si on interdisait aux soldats l'accès à nos réunions, à nos comités de travail, à nos syndicats, alors, qu'on les autorise et on autorise l'accès, voire le favorise, aux églises, aux presbytères et autres offices religieux et qu'on les menace du bail. Il y en a qui font la mauvaise tête, au régiment, ils tirent au flanc, ils font la bête. Quand ils ne veulent plus faire l'exercice, et tout le fourmis, on les envoie faire leur service. Habibibi, A c'est en Afrique, où que le plus fort est obligé de poser sa chique, et de faire le mort, où que le plus malin désespère. Car on ne peut jamais se faire la paire Ami, ah, bi, bibi, ami, ah, bi, bibi Ami, ah, bi, bibi, c'est la qu'on marche Faut pas flancher Quand le ch chouche crie en avant-marche Il faut marcher Et quand on veut faire des épates C'est votre sébile On vous met les fers au capat Abiribi, Abiribi Abiribi, c'est là qu'on crève de soif et de faim C'est là qu'il faut marrer sans trêve jusqu'à la fin Le soir on pense à la famille sous le bourbier, On pleure encore quand on vit Abiribi petite pause, je voudrais maintenant donner la parole au secrétaire Victor Griffet au sujet de la grève générale. Jusqu'ici la grève générale n'a été examinée qu'au point de vue combatif, et c'est surtout l'action dissolvante qu'elle exercera sur la société capitaliste qui a été le but des préoccupations ouvrières. Il est indispensable d'attirer l'attention des travailleurs, sur la question de savoir quelle sera l'attitude du prolétariat au le lendemain d'un mouvement triomphant, de grève générale, ouais, mais si les travailleurs ont décidé d'être et précises, ils pourront passer tout de suite à la réalisation prendre un retour en arrière. Et si au contraire, ils ont des notions vagues et confuses, euh, et qu'ils attendent pour agir un mot d'ordre, qui ne raperceront jamais, ou presque pas, Eh bien ils vont se préparer à de nouvelles et cruelles déceptions. Non, il faut avancer sur cette question de grève générale triomphante. D'accord camarades, mais comment mais agirait notre syndicat pour se je transformer en groupement de lutte et groupement de production Et comment ferions-nous pour nous saisir de l'outillage Hein Comment Comment conseillerons-nous le, le, le fonctionnement des usines en, en ateliers organisé Non, il faut discuter. Il faut en discuter. chaque c'est la lanterne du bordel capitaliste avec le nom du tournée qui brille dans la nuit. Citroën Citroën Millions Millions Citron, citron. Mais si le chiffre d'affaires vient à baisser pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, eh bien il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires des ouvriers, baisser les salaires Mais ceux qu'on a trop longtemps pendus au caliche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour attaquer, pour se défendre, pour faire la guerre. 해해해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나해나 <라리> <라리> <라리> <라리> tous les travailleurs en une puissante organisation ayant pour but la justice sociale et pour moyen la lutte de tous les instants et sous toutes ses formes contre l'unité oppressive. Pour parler plus net, lutter, ce serait quelque chose comme une formidable coalition de tous ceux qui produisent pour preuve et de contre ceux qui vivent sans produire. Comment le peuple producteur, qui est le droit, qui est la force, qui est le nombre, qui est le travail, a pu permettre que se perpétuent de pareilles injustices A pu tolérer qu'une poignée de voleurs, de parasites, le dépouche du fruit de son labeur Des riches Pour quoi faire Si les capitalistes ne peuvent pas vivre sans les travailleurs, ne pensez pas que les travailleurs pourraient vivre sans les capitalistes. Les pauvres, pourquoi faire Quand le peuple aura compris qu'il doit travailler selon ses forces, cela lui donnera les moyens, le droit de manger selon ses besoins. L'unité ouvrière n'a qu'une seule possibilité, c'est de créer des syndicats. C'est là la base sur laquelle nous allons édifier tout notre système. Jamais la nécessité d'une défense ouvrière concertée et universelle ne fut plus impérieuse. Dans les pays du monde entier, les travailleurs de plus en plus écrasés par l'exploitation capitaliste, la cupidité des riches, la puissance des maîtres, se méfient de plus en plus des réformes illusoires et mesquines du parlementarisme et se préparent enfin à se sauver eux-mêmes par une solide organisation économique et révolutionnaire en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, aux états unis partout, l'on sent chez les ouvriers cette même fièvre qui agite nos organisations syndicales. Et c'est pourquoi nous sommes autorisés à dire que le congrès de Montpellier restera, dans l'histoire du prolétariat, en puissance d'émancipation. Vive la révolution par la grève générale des virulents en alerte Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop peu Ou trop impuissants C'est ce que tu crois non. <rire> Écoute, on est en septembre 2022. Écoute bien les citoyens d'aujourd'hui. La pandémie que nous subissons depuis trois ans a été un révélateur d'un système économique et social inégalitaire cultivé par les différents gouvernements ultralibéraux qui se sont succédés. À chaque période électorale, on assiste à des surenchères libérales portées par des programmes qui viennent séduire les classes les plus aisées. Et ces programmes portent en eux le creusement du fossé qui sépare les précaires, toujours plus pauvres, les riches, toujours plus riches. Le gouvernement Macron affiche, alors, ouvertement, hein, son mépris envers les citoyens qui ne font que des, des rien. Hein en outillant le patronat des pires armes légales pour que les salariés soient corréables d'amércits et sans aucun filet de protection. Dans le même temps, les discours basés sur la haine, la division, l'islam, l'insécurité se débrident et sont assumés. La banalisation abjecte n'a que pour objectif de perpétuer la domination politique et économique de quelques possédants sur les travailleurs et citoyens. Les campagnes politiques sont devenues aujourd'hui, les campagnes télévisées, à travers lesquelles les compagnons d'extrême droite viennent former leur haine et la peur de l'autre. Combattons les idées fascistes, haineuses, clivantes, portées trop souvent par des partis politiques trop nombreux. Chaque travailleur, chaque privé d'emploi, chaque étudiant, chaque retraité est aussi citoyen. Oui, toutes et tous. Nous devons faire barrage aux idées de l'extrême droite et aussi à toutes les idées qui se font.